Bonjour, je m'appelle Fabien Licard et donc je fais du mentalisme, cette branche dérivée de la magie euh, sous toutes ses formes. Je fais ça sur scène, sur YouTube, dans des livres, euh, partout, c'est ma passion. C'est compliqué comme question parce que comme on n'a pas la définition du mot mentalisme aujourd'hui en France, c'est assez compliqué, on peut dire que je m'intéresse à tout ça depuis l'âge de 8 ans. En tout cas voilà, le, le début d'intérêt il date de l'âge de 8 ans. Ouais, c'est euh, une frangine à la fois embranchée, à la fois parallèle. En fait, pour moi, concrètement, il n'y a pas de définition du mot mentaliste ni en France, ni dans le monde. Donc, chaque mentaliste a sa propre définition. Et elle est toujours bonne pour lui et mauvaise pour les autres. Pour moi, c'est un mélange de trucs de suggestion, d'influence, de mémoire, de calcul, de développement personnel et de prestidigitation, puisqu'à chaque fois mon but final, c'est de transmettre, de m'améliorer et de bluffer. Et le côté bluffant, là, il vient clairement de la magie et des techniques de prestidigitateur. Bah oui, parce que je suis passionné de ça aussi, mais j'en fais vraiment pour le fun, entre potes, euh, voilà, comme ça à l'occasion. Mais ouais, ouais c'est un truc, qui peut pas t'arrêter une fois qu'il y a goûté. Mentalement, je me suis dit, putain, c'était super. Et, euh, et aujourd'hui, je me dis, ah, mon Dieu, mon Dieu. J'avais pas écrit de texte, c'était que impro. j'avais pas de mise en scène, forcément. Et j'enchaînais des tours qui étaient parfois euh, pas très adaptés, etc. Mais c'était une petite salle à La Rochelle que j'avais louée. Et c'était essentiellement des amis et de la famille. Il y avait assez peu de personnes que je connaissais pas. donc c'était un vrai kiff à ce moment-là, tu vois. Mais, euh, mais en sortant, j'étais content. T es le roi du monde quand tous tes amis, toute ta famille te font « Ouais, c'était super !» Tu y crois, quoi, tu vois. puis après, tu vois un spectacle d'un autre magicien et tu fais « Ah oui, il y a du boulot !» En fait, j'ai jamais décidé de faire ce métier, en fait. C'est pour ça que je bug un peu sur cette question. Je me suis jamais dit « Tiens, je vais faire ça !» Euh, je m'étais intéressé à tout ça depuis l'enfance, donc ça c'était ma passion et puis à un moment donné euh, je travaillais beaucoup à l'étranger, je faisais des, des conférences, des formations des trucs comme ça. Et en 2011 je suis rentré en France à Paris et euh, j'avais rencontré quelqu'un qui avait un théâtre à Paris et puis, il m'avait dit si tu veux essayer de faire ça sur scène. Et c'est comme ça que j'ai essayé et que j'y ai pris goût. Mais tu vois, je ne m'étais jamais posé la question de la professionnalisation ou non quoi. Par exemple, il euh, y a Louis Siquet, qui n'est pas du tout euh, mentaliste, qui est un humoriste, mais qui est une grosse source d'inspiration pour moi. Euh, donc, c'est obligé de le mettre dans le classement quand même à, à minimum. Euh, après, j'aime particulièrement le travail de Darren Brown. Euh, j'aime beaucoup le travail de Max Meven. Euh, donc, Darren, c'est plus sur la forme. Max Meven, c'était dans sa recherche, sa réflexion. Et, euh, et j'aime beaucoup ce que fait Harry Lorraine également. Ah oui, oui, oui. oui. Sans, sans, sans se rendre compte, euh, ne serait-ce que dans la manière de gérer le public, euh, ne serait-ce que dans la manière de faire croire qu'un forçage de cartes euh, est une liberté d'action, en fait, ils vont utiliser des clés psychologiques qui vont rendre ce forçage vrai. Et ça, pour moi, c'est plus du mentalisme que de la magie à ce moment-là. Euh, le moment où tu gères tes spectateurs pour faire taire le relou et mettre en avant celui-ci, et puis bluffer l'autre qui est là, en faisant attention à ton angle là, pour moi, ça, c'est du mentalisme. Tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça que les deux sont vraiment liés. Donc au moment où on fait cette interview, mais au moment où la vidéo sera sortie, il y aura un livre qui sera sorti qui s'appelle « Votre cerveau est extraordinaire » aux éditions First, mais dans quelques temps, dans quelques mois là après cette vidéo, il y a un jeu qui va sortir qui s'appelle « Menteur menteur » qui est un jeu de société, et un autre livre qui va sortir euh, sur la mémoire euh, aux éditions Hachette. Donc ça c'est dans les bouquins, sur la chaîne YouTube, bah, les vidéos continuent, euh, le spectacle, le spectacle continue. Et puis, euh, et puis après, j'ai toujours des petits projets annexes derrière les fagots. Est-ce que je les ferai ou pas J'en sais rien. Mais je, je suis toujours très stimulé en termes d'idées. Et ben, dans ces cas-là, d'essayer de, de profiter d'être magicien pour essayer de faire du mentalisme, mais sans en faire un numéro. Je m'explique. Si ton but, c'est par exemple de lire des réactions non-verbales, okay euh, tu peux très bien faire un numéro où tu vas forcer une carte, ta carte et tu vas essayer de faire un truc de mentalisme donc pense à ta carte rouge noir rouge noir etc et à ce moment là au lieu de faire juste semblant d'essayer de vraiment voir les codes sur le visage et je trouve que les magiciens ont une longueur d'avance pour pouvoir s'entraîner au mentalisme sans euh, avoir peur de l'échec tu vois de servir de la magie comme un filet de secours et sinon le vrai gros conseil c'est de lire le bouquin de Polekman je sais que vous mentez euh, qui est un très bon livre sur le non-verbal qui est une vraie source scientifique et, euh, et aussi de développer leur mémoire, pour avoir des bonnes compétences mémorielles. Alors, Mental rodage, c'est un peu compliqué dans le sens où euh, il s'écrit et il se met en scène tous les jours. En fait, c'est la transition entre deux spectacles, le Fabien Olicard vous mentalise et le nouveau. Et donc, la première date du rodage, c'est entièrement le spectacle Fabien Olicard vous mentalise. Et la dernière date, ce sera entièrement le nouveau spectacle. Et chaque jour, j'insère des choses, on essaie, etc. C'est pour ça qu'on est toujours un peu speed avec Diablo, mon régisseur et tout, parce qu'on fait plein de réglages et tout. Mais j'ai pris un an de réflexion, par contre, avant de partir en rodage. C'est-à-dire que je suis parti en rodage avec beaucoup d'idées, plein de choses de noter, du matériel, des choses, des, des envies, des livres que j'ai lus, euh, des, des thèmes, voilà. Toutes ces choses-là, il m'a fallu un an de réflexion avant d'être prêt à partir en rodage. Trois mots pour le décrire. Génie, c'est un génie. J'ai jamais vu quelqu'un de si créatif que lui. C'est-à-dire que tu prends un trajet en train avec lui durant deux heures, il va t'inventer deux tours. Ça, mais c'est voilà, un génie créatif. Euh, il est, euh, on va dire, professeur, pas dans le sens où il n'a pas été mon prof du tout, mais il a un sens du partage assez inné. Et euh, scientifique, sont des quelque chose qui est assez méconnu chez lui, mais euh, c'est quelqu'un qui lit énormément sur beaucoup de domaines, en géopolitique, en ceci, en cela. Et, euh, et un, il, a, il a une vraie démarche scientifique pour s'intéresser aux choses. Les chaînes les plus populaires en magie sont les chaînes de débinage, quoi, tu vois, donc c'est pas très intéressant. La chaîne d'Armand TV, elle est vraiment pas mal parce qu'il prend la qualité à produire, elle essaye de ne pas faire de débinage en euh, street avec un petit peu de matos, pareil et tout. Donc j'aime bien ce qu'il fait, je trouve ça en plus assez courageux d'avancer, as, ça doit prendre beaucoup de temps, donc ouais, je dirais Armand, euh, Armand TV plus mentaliste. Aujourd'hui plus la démarche est plus mentalistique dans le spectacle c'est s'enfiler la plupart du temps euh, donc plus mentaliste. Euh, ma plus belle rencontre magique je pense que c'est Julien Loza, mon pote Julien Loza qui est au Brésil actuellement parce qu'on a la même manière de penser euh, la magie ou le mentalisme ou le spectacle même d'une manière générale donc voilà et mon plus beau souvenir sur scène euh, je pense que c'était, euh, je sais pas, à, à, à égal, euh, c'était, euh, j'ai fait, euh, fait le point virgule fait l'Olympia euh, l'année dernière, c'est un gros souvenir euh, d'être à l'Olympia et également euh, les premières parties de Jeff Monaclogue dans les Zéniths, euh, c'était bon 7500 personnes, j'avais 20 minutes, c'était énorme aussi. Livre. Euh, ça dépend, tu vois. Alors là, c'est trop compliqué, je ne peux, peux pas répondre en cours. Grande salle, quand, quand tu fais ton spectacle, bien sûr, mais café-théâtre, quand tu veux créer, il n'y a pas mieux. Ah, Diableuseur. Euh, Joker, y a pas de... je ne peux pas faire pencher la balance. Euh, Michel, parce qu'il faut aspirer souvent. quand même. Mentalisme.